Le coup de tampon est un film de Rachid El Wali qui bénéficie d'un financement de la région. A cette occasion, Karim Gayati, le directeur d'Occitanie Film, a organisé une projection du film au CGR de Nîmes avec l'équipe de ce long métrage. Merci. Beaucoup de personnes ont relayé l'information, on l'a vu sur les réseaux sociaux, il y a un article qui est paru dans la presse aujourd'hui. Mais je crois que beaucoup d'entre vous sont présents parce que Nordine a fait un gros travail aussi de terrain pour faire savoir l'information. Et puis pour dire, ben si vous l'aimez, Rachid, ben venez lui dire et venez découvrir le film sur le grand écran. Mais je pense que beaucoup l'aiment, Rachid, en fait. Ouais important aussi de le faire savoir, alors sur les réseaux sociaux, sur la page Instagram de Rachid euh, et autres, n'hésitez ben, pas aussi à partager des commentaires, des impressions sur le film. à l'issue de la projection, vous nous direz ce que vous en avez pensé. Et puis, euh, et après, vous devez savoir peut-être aussi que juste après la projection, il y a un talk qui sera partagé vers les 20h15 environ, donc à l'heure du rupture de jeûne. Et puis ensuite, on, on filera à, à Montpellier pour aller saluer Madame la Consul du Maroc qui euh, invite Rachid ce soir pour le, pour le... Sauf qu'à la fin, il faut oublier ma... Moi, au chaud. Ouais, il faut le voir. Il faut, faut, faut, faut, ouais, faut pas le voir. Carrément. D'accord. Ah, ah. Mais c'était une version qui s'est très intéressée. C'était bien. Bravo. On a là... Wow. On a une deux, deux Juste qu'une fois que je, une fois que je passe sur lui, on oublie quand On oublie. Il sort du champ, on est avec le bateau. Ouais. Comme ça, je, je peux raconter à la suite. D'accord, mais ça ne me fait pas sortir pour m'a Oui, le film... Euh, euh, entre octobre et novembre, il va être sorti, euh, il va sortir au Maroc, mais pas pour l'instant parce que je préfère faire des tournées, des festivals et j'avais promis aux, gens, aux, aux oh. mes amis qui ni sont moi, en France, ni moi, à 7h, qu'ils vont être les premières. En tout cas, il y aura le festival de Tangier, de le festival arabe, il y aura, il y aura des, des occasions. aura un travail vous êtes en train de faire c'est un travail extraordinaire, je vous remercie. Merci de me demander d'être parmi ces gens qui, qui ont le plaisir de travailler ensemble au Maroc pour le bien de l'humanité. Pourquoi pas Merci. Un premier film ensemble qui s'appelait « Tusslama Emma » Ma, Mère de Mohamed Ismail, C'était déjà l'histoire d'une amitié entre un juif et un musulman au Maroc. Voilà. Donc là on a repris aussi, il y a aussi ce, ce, ce thème là, il y a aussi cette, cette histoire là. Et euh, moi, il m'a donné un rôle euh, auquel je ne m'attendais pas du tout. Et pendant un an, il m'a fait mariner, j'ai attendu, je lui proposais des acteurs. Ma cache, ma cache, ma cache. Il m'a dit, pourquoi toi tu ne fais pas le rôle Je lui dis, mais un bol ou quoi Et, et puis il m'a donné ce rôle que vous allez voir. Où, euh... Ah, vous allez voir. Je vous souhaite une bonne soirée. et bah, Écoutez, on se voit après, de toute façon. Ah. Merci beaucoup, d'être Tout d'abord, je voulais vous remercier pour euh, ce film qui a été euh, extrêmement touchant et qui m'a pas laissé indifférente. Déjà dans un premier temps, euh, de par mes origines, je suis euh, d'origine marocaine et je suis née en France. Et ce film, en fait, il fait le pont entre entre ces deux pays, entre l'histoire de de nos grands-parents, j'ai envie de dire, qui ne font plus euh, partie de, de de ce monde. Voilà, j'avais pas de questions. C'était juste pour vous remercier euh, d'avoir rafraîchi nos mémoires, d'avoir rafraîchi l'histoire. Et voilà, bravo pour le scénario, bravo pour les scènes, bravo pour les jeux de rôle, bravo pour les textes, bravo pour tout ça. De tourner avec euh, Rachid, euh, c'est un ami. Euh, euh... C'est un ami depuis 17 ans. Ouais. Ouais, 17 ans. Et ce qui est très très chouette dans notre histoire, c'est que on a commencé un film qui s'appelait Adieu Mère, sur l'amitié entre un juif et un musulman. Et on a nourri, euh, et c'est devenu une amitié en, réelle entre lui et moi. Mm -hmm. Et cette, euh, cette amitié a déteint un peu sur le scénario de ce film. Il voulait aussi raconter euh, comment nous vieillirons ensemble. Voilà, voilà. Du coup, tu as mis ta touche euh, sur l'écriture du scénario. Oui, voilà. oui, oui, oui. j'ai fait toute la traduction et le sous-titrage, ouais. avec l'adaptation, euh, pour donner la couleur, parce que moi je suis d'Algérie, je parle l'arabe, je comprends ouais. l'arabe. Donc je voulais donner la couleur juste et puis, euh, et puis les, dialogues, euh, les dialogues aussi euh, sur, sur, sur presque toutes mes répliques en tout cas. Voilà. Alors justement tu as tourné à côté de, de la frontière algérienne. Ah oui oui, on est. Ça j'étais très ému ce jour-là, mm -hmm. parce que je ne savais pas qu'on ne pouvait pas traverser la, ouais. la frontière directement à cause des problèmes politiques qui existent. J'étais à la douane, j'étais à deux mètres, je voulais passer Le douanier m'a dit non, il faut il faut remonter par Marseille ouais. et redescendre en Algérie euh... Je dit mais c'est idiot je suis à deux mètres ah ouais, il m'a dit non, non je lui ai mais je suis pas marocain je suis d'origine algérienne. il m'a dit non c'est d'accord. c'est terrible, j'en ai même pleuré ce jour là ouais. Du coup le, le film rebondit encore mieux euh, justement sur le déracinement euh, sur euh, la mémoire sur euh, la transmission etc. Toi. exactement ouais, ouais, ouais. ça résonne de cette façon là tout le film tout le film, j'ai, j'ai tra... enfin, pas travaillé parce que c'est venu tout seul. D'ailleurs, j'ai pas travaillé ce rôle, ça a été à l'instinct. Et c'était euh, justement sur cette mémoire, sur mon père qui était un grand amoureux de l'Algérie, euh, sur, euh, sur cette amitié qu'il avait lui-même aussi avec un, un, un ami musulman, etc. etc. Et puis euh, surtout ce, ce, sur cet amour inconditionnel de, de, de, de, de ton pays, d'où tu viens, de, ta, de tes racines, euh, moi, je suis profondément oriental. Je suis un judéo-arabe, quoi. Voilà. Et je me suis laissé aller dans ce film-là, dans ce sens-là. Merci Et beaucoup. Merci. merci, merci beaucoup. Merci.